C'est pour que ton fondu là, ok J'ai mal aux pieds maintenant. J'ai mal aux pieds. Mal aux pieds. Mal aux pieds. <rire> tipo les gens, aujourd'hui une vidéo vlog, mais. Du coup les gens, aujourd'hui une vidéo vlog parce qu'il va y avoir plein plein de choses qui partent dans tous les sens et du coup c'était pas possible d'en faire une vidéo plus construite. On va parler de cam, on va parler de nude, on va parler de mon retour sur la cagnotte, on va parler de comment je gère les demandes de visibilisation et puis genre quel effet ça peut avoir sur euh, Uncreatoris. On va aussi parler d'injection et, euh, et de ça. Voilà voilà. Générique, probablement. Je vais commencer par la cam. J'ai été cameuse à une période de ma vie, il y a, au tout début de ma transition en fait, en vrai un petit peu avant et euh, un petit peu après le début. Et j'ai arrêté de faire ça pendant pas mal d'années en fait, et bah j'ai jamais repris et j'ai essayé de reprendre il y a quelques jours, semaines, je l'avais annoncé. Et il se trouve qu'en fait ça ne, ça ne marche pas. J'avais tout prévu, j'ai passé des heures à préparer l'overlay, tout ça, et il se trouve que j'ai plus la santé mentale. Pour, euh, pour faire ce, ce type de taf, en tout cas pas seul. Du coup, voilà, j'ai pris la décision de, de laisser tomber. J'ai annoncé le truc et, je... <rire> et avant même qu'il ne soit temps de voir ce qui se passait, euh, j'ai déjà laissé tomber. Euh, je voulais vous parler dans ces cams, enfin je voulais vous parler, je voulais streamer dans ces cam au passage, un jeu avec beaucoup de sexe dedans qui est fait par une meuf trans pour des personnes trans. Il y a plein de personnes non binaires, de robots, de. de, de... Je crois qu'il y a des aliens, mais c'est pas sûr. Bref, c'est hyper chouette, hyper tendre, beaucoup d'humour, plein de kink, Je vous conseille fortement si c'est votre genre de jeu. Euh, voilà, voilà. Le jeu n'est pas fini, en revanche, il est toujours en cours de développement, donc la façon d'avoir les, les nouvelles versions à chaque fois, c'est d'aller sur Patreon, mais il y a une version gratuite qui est, qui est en test, où on peut explorer quelques arcs narratifs et voir quelques, quelques scènes de cul. C'est plutôt hyper chouette, de mon avis. Je trouve ça cool. <rire> les nudes maintenant, histoire de rester un petit peu dans le thème. Euh, J'ai dit déjà dans plusieurs vidéos que je faisais des nudes, que je vendais des nudes, euh, peut-être même que je me décrivais comme artisante nudeuse. Donc du coup, qu'est-ce que c'est est-ce est que c'est genre, il euh, y a des gens qui disent « Hey, tu veux un nude ?» Et je fais « Oui, c'est un euro » et je prends un selfie. Non, c'est pas du tout ce qui se passe. Ma, ma façon de faire les nudes, c'est, il y, y a deux façons. Soit j'ai déjà un set de, de fées que je vends au détail, je fais « Hey, coucou, voici, si tu donnes 10 euros, t'as un set de genre 15, 20, 25, 34 photos. Hyper quali, hyper chouette, dans un décor hyper chiadé, avec une lumière hyper travaillée. Enfin, voilà, on, on est tout le temps dans un truc. Euh, L'idée, c'est de proposer une expérience. Érotique, artistique, qui soit excitante, mais pas qui soit, mais qui soit pas fait à l'arrache, et, euh, et c'est pour ça que j'en sors pas énormément. Je, je suis pas le genre de, de nudeuse qui est capable de sortir une, deux vidéos sur, euh, enfin, qui est capable de sortir une, deux photos sur Twitter par jour. Ça, c'est complètement en dehors de mes possibilités, et en plus, j'ai pas la santé mentale qui, qui me permettrait de, de me connecter sur Twitter pour faire un petit post tous les jours. C'est pas quelque chose que je suis capable de faire. Du coup, ce que je fais plutôt, c'est que je me concentre sur un set, je une après-midi à faire un set de photos hyper qualitatif et qui, qui moi, artistiquement va me parler en fait. Donc du coup je vais prendre beaucoup de plaisir dans le truc, il va y avoir beaucoup de réflexion, il va y avoir du travail, bah, souvent il y avoir de l'investissement parce que je, je, je sais pas me retenir. Et, euh, et quand je trouve des trucs cool j'ai envie de les intégrer dans des sets et ça coûte des sous. Donc ça c'est mon problème à moi. <rire> Mais, euh, mais voilà, et du coup euh, l'idée c'est vraiment que vous ayez un set de, de nude en sachant que tout n'est pas du, du nude, il y a, en général il y a toujours un départ habillé, ça fait un peu comme une petite histoire et ça, ça finit en général nu ou principalement nu. Et voilà, je prends ça sur un autre uTip que mon uTip principal euh, dont vous avez le lien dans le i. Euh, <rire> voilà, toujours le lien dans la description, etc. Et donc ça, c'est la première façon, et sinon, il y a une solution qui coûte plus cher, mais qui est euh, d'avoir euh, une grosse discussion avec moi, et du coup, je crée un set par rapport à vous, ce que vous imaginez, ce qui vous plairait, vos ambiances, votre univers, etc. Donc ça, c'est quelque chose que j'adore faire, parce que ça me permet de rentrer dans l'univers de quelqu'un, me l'approprier, le, le transcrire dans, dans des photos érotiques, et je trouve ça hyper cool, les gens qui me commandent des sets en général sont, enfin en général sont tous hyper contents, euh, je vais vous mettre des, des petits poup poup mais euh... mais ouais. Du coup pour faire la transition, je vais vous parler des génériques de fin qui vont changer, euh... bah qui changent à partir de tout de suite maintenant. Du coup je vais vous parler de... du coup comme euh, je suis trop fab, j'ai décidé de faire un truc de personne trop fab et maintenant il va y avoir des scènes post génériques, <rire> Alors du coup, qu'est-ce que ça va être ces scènes post-génériques euh, Bah aujourd'hui, c'est une petite surprise qui a un rapport avec le fait que je me marie bientôt, tout ça, Mais on va en reparler. Mais des fois, par exemple, ça pourrait être une petite vidéo qui aura été prise pendant euh, la création d'un set de nude, donc forcément pas nu, parce <rire> que YouTube, et puis parce que genre on va essayer de, de garder ça... Euh pour toute audience. Mais voilà, vous pourrez avoir un petit aperçu en fait de, de, du, du set nouvellement sorti euh, en vidéo et ces, ces petites vidéos post-génériques post se retrouveront également incluses dans les sets de nude que je vends. Donc voilà, je suis hyper excité à cette idée, à l'idée de partager un peu plus de cette partie de mon univers à vous, en fait, et peut-être vous, vous donner envie bah, de, de vous commander un set de nude ou de… Euh, ou voilà, voilà, voilà. Hum, ta, -ta, -ti -ta, -ta, ta du coup on va parler du mariage Concernant le mariage et donc du coup la carte graphique, j'avais fait une vidéo qui est la précédente et qui est désormais normalement en nom répertorié et j'avais fait une cagnotte et vous avez répondu hyper présent avec beaucoup d'enthousiasme etc et je vous en remercie énormément. J'ai pas encore pu m'acheter la carte graphique à l'heure où je vous parle parce que les cartes graphiques n'ont pas été restockées. Euh, on devrait avoir quelque chose dans, dans de l'ordre de fin mai début juin. Donc du coup j'espère que j'arriverai à en choper une parce que c'est très très difficile. En tout cas. Euh, en tout cas, j'ai déjà acheté ma robe et, euh, et elle est en train d'être retouchée et je l'aurai la semaine prochaine et je suis très excitée, voilà Avant de vous parler des injections, je vais parler d'un truc qui arrive régulièrement et avec une discussion avec une amie, je me suis rendu compte que c'était pas évident. Quand on commence à avoir un peu de visibilité sur Internet, il y a des gens qui essayent de profiter de cette visibilité de façon tout à fait naturelle parce que c'est la seule façon d'augmenter sa visibilité de façon efficace en fait, c'est voilà, de faire des collaborations, de demander à ce que quelqu'un nous partage, etc. Et autant il y a des demandes euh, où j'accède immédiatement parce que ça me paraît évident des, des projets trans dont il y a besoin et où je peux en saisir tout de suite un petit peu les implications, des partages de cagnotte ce genre de choses. Donc là, j'ai immédiatement utilisé effectivement de ma visibilité pour partager et mettre en valeur ses initiatives, ses demandes d'aide, etc. En revanche, il y a d'autres choses où, bah du coup, ça me rend un peu plus perplexe et où c'est beaucoup plus difficile pour moi euh, d'y accéder. Et je me rends compte que c'est pas du tout évident pour les gens. Euh, je vais prendre un exemple tout bête, mais euh, récemment, il y a quelqu'un qui m'a dit « Hey, coucou, je fais ce projet qui est hyper chouette, qui a pas à voir directement avec les transidentités, mais qui est un projet inclusif. Est-ce que ça te dirait de le partager ?» Et le truc c'est que le, le projet est pas encore fait, moi je peux pas encore le voir, et si moi je le partage quelque part, bah on s'attend, en tout cas vous, vous attendez, les, les personnes qui me regardent, qui me suivent, s'attendent à ce que si je partage quelque chose, c'est que je valide la chose, c'est que je suis au courant de ce qui se passe avec la chose et que, que du coup elle a mon elle a mon aval, que je suis en mode ok, c'est d'accord avec mes valeurs, c'est d'accord avec mes principes, tout est carré. Sauf que si les choses n'existent pas encore, que moi je peux pas me choper des témoignages, et surtout des fois, j'ai juste pas envie de passer trois heures de recherche pour enquêter sur la chose, me documenter sur qu'est-ce que c'est, et faire « Ok, du coup, j'ai fait 3 heures de travail gratuit et je vais te filer cette exposition gratuitement. » L'exposition, moi, j'ai pas de souci à la filer gratuitement. Parce qu'on parce qu se serre les coudes et voilà, enfin, surtout quand c'est un truc féministe ou queer ou ce genre de choses Qui est d'une manière générale de, de lutte contre une discrimination Moi voilà, j'ai une visibilité, profitez-en Mais en revanche, le travail gratuit de recherche, de s'assurer que la personne rentre dans mes valeurs, etc et Que je ne suis pas en train de genre promouvoir un truc glauque bah euh, ça c'est pas quelque chose que je vais faire spontanément et surtout c'est pas quelque chose que je peux me permettre de faire ça gratuitement en fait. Donc voilà, donc maintenant vous savez ce qui se passe dans, dans la tête de créateuriste quand, quand, quand vous demandez une, une demande de, de, de visibilisation. Alors forcément si c'est si des choses, si c'est du contenu artistique par exemple bah <rire> c'est beaucoup plus facile parce que contenu artistique bah en général c'est juste de l'art, c'est voilà, faire de l'art oppressif c'est... En général, ça se voit. Bref, je me suis perdu. Tout dernier point, je suis passé il y a quelques mois aux injections. Je vous en reparlerai probablement plus à un moment donné, mais toujours est-il que euh, du coup, maintenant, au lieu d'avoir des patchs ou du gel, etc., je prends mon estradiol sous forme liquide, en injection. Euh, c'est pas disponible ou c'est excessivement difficile de l'avoir avec des cursus... Euh officiel, on va dire, et par officiel je parle pas des équipes officielles, je parle plus officiel, genre agréé par la médecine, l'autorité de la santé, tout ça. Mais en revanche depuis, hey Mes taux sanguins sont revenus dans des normes complètement acceptables, je suis pas élu, je ne suis plus claqué en permanence et euh, j'ai dû gagner un bonnet euh, facile. Et du coup, je les prends une fois tous les dix jours au lieu de changer les patchs tous les deux jours et demi. Donc euh, ouais, non, hyper cool, hyper contente de ça, hyper euh, rassurée aussi d'avoir de, de, enfin mes taux sanguins qui reviennent à des normales avec euh, un processus que je peux un peu contrôler, etc. Et euh, suivi par ma gynéco, qui est hyper chouette. Euh, je suppose que si ça vous intéresse, euh, je peux que vous conseiller de passer sur le discord. Et voilà. Voilà voilà Voilà voilà Donc du coup je vous fais des bisous Et restez bien après la fin du générique Pour la petite surprise qu'il y a des gens qui ont demandé Et tout Voilà Des bisous Ciao ciao